Mon cours de cette année procède d'une envie que j'ai eue de décentrer véritablement la Chine, de montrer que ses prétentions à l'universalité peuvent être euh, contestées en prenant en compte l'Inde d'un côté et euh, le Japon de l'autre. Dans ce monde qui se veut extrêmement euh, stable, euh, continuiste, holiste euh, de la Chine. L'Inde a introduit une spiritualité extrêmement forte, qui, euh, qui est représentée par le bouddhisme, qui a importé cette, cette idée euh, de, du tout est illusion, qui a réussi véritablement, je pense, à transformer complètement la vision que la Chine pouvait avoir d'elle-même et euh, du monde. Si on prend euh, donc le, le, le moment de l'entrée euh, dans la modernité, aussi bien les intellectuels euh, modernistes euh, chinois que indiens regardaient vers, euh, vers le Japon. Les Japonais ont véritablement constitué un langage politique, euh, scientifique, philosophique euh, nouveaux euh, dont les Chinois donc euh, se sont euh, emparés. D'une certaine façon, les, les Japonais leur ont fourni une sorte de, de, de langage de la modernité clé en main. La Chine, euh, malgré sa volonté d'affirmer euh, au fond qu'elle est une civilisation monde, malgré cela, elle est quand même dans le monde.